Bonjour, je m'appelle Antoine Thali, je suis biophysicien, chercheur au CNRS, enseignant de biologie dans la licence Frontières du Vivant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture imminente de la troisième session du MOOC, Les origines moléculaires de la vie. Pourquoi suivre ce cours pour comprendre le monde qui nous entoure sous l'angle de concepts scientifiques complexes que l'on ne peut pas se contenter d'aborder de manière intuitive, je veux parler de la biodiversité et de l'évolution. Pour pouvoir aborder ces sujets, je vous propose un voyage passionnant au cœur des cellules. Nous verrons comment elles permettent l'évolution et la diversité depuis des centaines de millions d'années. Nous chercherons notamment à comprendre le processus qui a conduit à la création de la première cellule vivante. Nous remonterons ainsi à l'ancêtre cellulaire de tous les êtres vivants actuels. Pour explorer les mécanismes et théories d'apparition de la vie, nous plongerons dans le fonctionnement intime des cellules. Nous étudierons l'usine chimique des cellules, qui est constituée par les molécules biologiques. Bien entendu, nous étudierons l'ADN, mais également les lipides, protéines et ARN. C'est au niveau moléculaire que nous consacrerons le plus de temps parce que c'est là que tout a commencé. Rejoignez-moi dans cette aventure captivante pour retracer les origines de la vie sur Terre.